Bonjour, je m'appelle Tobias Schmidt, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes 1. Considérons un triangle rectangle à côté ABC, ABC, et disons un tel triangle est rationnel si euh, les, deux, les trois côtés sont des nombres rationnels. Par exemple, on a un triangle 3. 4, 5, ou un deuxième, hein. on a ici euh, 40 sur 6, 9 sur 6, 41 sur 6. Fixons maintenant un nombre entier plus grand que 1, et disons ce nombre est congruent s'il existe un triangle rationnel d'Rn. Donc c'est congruent. s'il si existe un triangle rationnel d'air N, donc en particulier N égale à A fois B sur 2, c'est une définition faite par Fibonacci dans son livre des carrés autour de 1200, mais il existe un manuscrit d'arabe du 10e siècle qui liste déjà les premiers 30 nombres concourants. Donc euh, il existe un manuscrit d'un auteur qui s'appelle al kazin e siècle, ils liste déjà les premiers 30 nombres concurrents 5, 6, 7, 13, 14, 15, etc. Donc 5 est concurrent à cause de ce triangle-là, 6 c'est l'air de ce triangle-là, etc. Mais comme la chasse au triangle rationnel devient rapidement un peu acrobatique, si le nombre N est très grand, les gens et probablement déjà les anciens se posaient la question, c'est notre problème le plus ancien le plus ancien problème est- ce qu'il existe un algorithme est- ce qu'il existe un algorithme pour décider dans un nombre fini d'étapes si elle est concurrente Donc euh, à ce jour-là, ce problème-là, qui a probablement plus de 1000 ans, n'est pas encore résolu. Il est donc euh... ah. d'autant euh... plus étonnant qu'il existe une réponse conjecturale très simple. Considérons la courbe elliptique de l'équation n, y et X³ x cube moins x. Dans euh, le graphe et la structure suivante, on a deux composantes connexes. Ici, un ovale, ici une courbe avec une direction asymptotique verticale. Et euh, il est facile de voir que n est en fait concurrent si et seulement s'il existe une solution dans les nombres rationnels avec y non zéro. C'est plus ou moins un changement variable de, euh, AB, de couple AB vers le couple yx. Mais les points rationnels de n'importe quelle courbe elliptique forment un groupe abélien de type fini, et donc ils se décomposent comme une partie de torsion qui est finie à une partie libre. Les points de torsion de cet exemple-là ils se calculent facilement. Il n'y en a que 3, et ils se trouvent les 3, 1, 2, 3, sur la droite, d'équation y égale à 0. Donc euh, n est concrètement si et seulement si le rang de notre courbe est en fait positif. Rappelons maintenant que chaque courbe elliptique vient avec sa fonction L, qui est une fonction holomorphe sur C, donnée dans une manière explicite comme un produit convergent. Ici, P parcourt presque tous les nombres premiers. Les coefficients AP comptent les solutions de notre courbe elliptique sur les corps finis. Cette fonction mystérieuse connaît l'arithmétique de la courbe. Par exemple, on a une conjecture célèbre qui, euh, qui vaut 1 million de dollars qui dit que la, la fonction L a un 0 à S égale à 1 d'ordre exact rang de E. Et on sait en plus, depuis plus ou moins 30 ans, que la valeur spéciale pour notre candidat à, à la place S égale à 1 se calcule dans un nombre fini d'étapes. Donc la solution conjecturale pour notre problème ancien, c'est la suivante. On prend la fonction L de notre courbe elliptique En, on calcule la valeur spéciale dans un nombre fini d'étapes si cette valeur est zéro, alors elle est concurrente. Sinon, elle n'est pas concurrente. Merci pour votre attention.